Aujourd'hui on est à Vannes On vient d'arriver sur un petit spot Qui est vachement rapproché Mais avec beaucoup de hauteur Donc là on va commencer par s'échauffer Là j'ai une petite line en tête à base de ping flip euh, sur une barrière penchée C'est bizarre mais c'est cool oui, let's go. Allez Yes. Let's go euh, Je viens de faire ma line, et là c'est Val qui est en train de se chauffer Il a une petite line un peu sketchy, en vrai c'est stylé Un peu de, de parcours pur La barrière est en biais, du coup l'appui il est pas bien Il faut arriver à monter assis ici, pour avoir un bon appui là Il a aller droit sur le mur là, qui est aussi en biais Mais une fois que la réception est bonne là, je pourrais faire le détente à la fin Et normalement tout devrait bien se passer, ça va le faire Yes Oh la glissade, ça a glissé là Ouais ça a glissé, j'étais trop en arrière, j'ai fait un très mauvais pas d'élan Et j'en peut-être pas dû envoyer mais c'est pas grave, L'idée. Oui. Yes. C'était un bac dans le mur, Je l'ai ressenti dans mes fesses Il était beau. Ça paraît énorme. Mec, il est immense. Oui. Let's go. Euh, Léo, il va faire un front de prep. Ah non, il va le, il va le vortex, il a dit. Après, il va faire le front euh, ici, celui qui est un peu plus haut. Juste là, là. Il est quand même quand même un sacré front. Il a dit si lui, il se passait bien et que... Ok, c'est parti carrément. Il a dit que si ce front se passait bien, il irait peut-être faire euh, le gros en haut. Donc un peu comme Dom Tomato au final. Et il est, il est vraiment C'est celui-là, là. là. Il est, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est quand même sacrément grand Mais ouais en vrai celui-là je suis d'accord avec toi, il... Enfin, il, a... il a beau être plus haut, genre euh, moi il m'inspire plus Ouais toi aussi ouais. Ouais. Il paraît petit quand même Valangua Il paraît pas grand ça, ça me donne trop envie, après je sais pas si c'est le début du week-end et tout si je me blesse c'est la... la merde et En vrai je pense que ça va partir, <rire> franchement C'est le plus gros que t'es fait Sur de l'herbe ouais je pense Bon bah au final euh, Léo il a même pas fait le front de préparation qu'il devait faire à la base et du coup, il va direct faire le gros parce qu'il se sent mieux. Je l'évalue. Tu y vas après bah non, Je me suis fait opérer des, ah des gamins croisés. Ouais. Bah, c'était pas en faisant du street art, c'était en euh, dansant dans le rack roll. Là. Ah ouais Les ligaments croisés. En même temps c'est hyper dangereux le rock'n'roll Non Ah monsieur je me suis fait opérer du ménisque. Oh la gamin, j'espère que tu... tu. sautes pas là Ah bah je recommence tranquillement. C'était en faisant quel move de rock'n'roll Quel mouvement ah, ouais. ah je sais pas comment il s'appelle, je lance ma partenaire en l'air. Ah ouais. Quand ah, ouais, on saute en même temps et on retourne tous les deux et tac. C'est terrible. Ouais vous voulez l'a niquez Je crois que le sol il est trop mou pour moi, j'ai fait un putain de trou. Faut pas que j'atterrisse le trou, sinon c'est l'entorse rassurée Ce qui est chiant là, c'est qu'il y a une route, et du coup, il bah, y a plein de voitures qui passent Donc je, sais quoi, je suis obligé d'attendre le feu pour passer, pour prendre mes élans Ouais, ça va faire, hein Ouais J'appelle le feu vert, là T'appelles le feu pour qu'il passe, euh, Léon Ouais D'ailleurs, je me suis toujours demandé si ça marchait ou pas dites <rire> moi en commentaire si ça marche, parce que c'est un mystère C'est la folie! Ah là là! Ah, c'était fou, mec! Il y avait du airtime! Oh, il y avait du airtime de ouf! C'était fou! En vrai, quand tu regardes à froid le saut, euh, il est bien fat! Bon allez on va au prochain spot On a quitté le spot de la Garenne Du coup on est sur le deuxième spot Le spot de la cathédrale Flo il est absent depuis octobre dernier Il s'est fait ligament croisé et là ça va être le retour Ça y est il est de retour yes. Un an Let's go, ça fait un an qu'on le voit pas bouger Là ça fait un bien fou <rire> j'essaie de rajouter ça à la petite taille. Bah c'est parti Let's go Let's go Waouh En fait j'aimerais bien utiliser la de, de ce pain pour faire leur chat les petits cacs genre à deux pieds poppé jusqu'ici jusqu hein. mais bon faut être vraiment bien positionné sur le chat pour prendre l'arbre un peu de côté et viser après Oh la machine On est en train d'arriver sur le spot des facs. Lucas nous a dit qu'il y avait des roof gap à faire donc on va essayer de regarder ça. Et puis s'ils sont possibles on va mettre le drone dans l'air et puis faire des plans. C'est parti Oh là là le plan ça régale en vrai oh là, ça régale de fou cette descente gros oh là, yes. Yes. Bon ça y est on a tous tout seul au gap là ça faisait plaisir maintenant on va enchaîner ce spot il reste encore un petit peu de lumière on va essayer de trouver un autre oh. spot yes. Ah ça fait trop plaisir d'être sur un petit rouf là couché de soleil Les lumières elles sont trop belles on va aller faire des petits sauts là puis si vous aimez bien nos vidéos, n'hésitez pas, on a un shop, on fait des vêtements, ça nous soutient, on peut continuer à faire des vidéos et des voyages. Donc voilà si vous kiffez, let's go. Oh oh Il me fait un peu peur en vrai. Il fait 11 quand même. Chat. Ah non. Oh. Allez, je m'arrête pas. Allez, femme. Allez, ça filme. Il a mangé. obligé. Je pensais que t'as les percus à plonger mon gars. Ah ouais, j'avoue. Je vais le faire en line Bon c'est la fin de session Il y a les gars qui se préparent pour faire une line à plusieurs Enchaîner plein de moves Oh là, on a un shot